Bonjour à tous, bonjour Geneviève Dariussec. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et nous sommes au cœur de ce 36e Téléthon. Qu'est-ce que vous diriez à la place qui est la vôtre, ministre en charge des personnes en situation de handicap, sur ce qu'a changé précisément le Téléthon, sur le regard que l'on porte sur la différence, sur les personnes qui sont souvent en position de handicap ou d'invalidité à cause de leur maladie bien voilà, le, le, le Téléthon a permis de mettre le, le focus sur certains types de handicaps liés à ces maladies génétiques. Euh, et c'est important parce que cela rejaillit aussi sur la vision que l'on peut avoir de toutes les personnes en situation de handicap, même si tous les handicaps ne sont pas liés à des maladies génétiques. Il y a une grande diversité dans le, les types de, de handicaps C'est en tout cas la première fois que l'on m'a montré à la télévision la différence qu'on est. Est ce que c'est un pas aussi vers l'inclusion des personnes qui, qui, qui souffrent de, de handicap Ce qui est important, c'est que ça permet de porter un regard, de euh, montrer aussi les, les difficultés que peuvent avoir dans la vie quotidienne les personnes en situation de handicap, la nécessité euh, de l'inclusion de ces personnes dans notre société, euh, l'inclusion à l'école, l'inclusion dans le monde euh, du travail, l'inclusion dans notre société, dans la culture, dans le monde sportif. Donc euh, je crois que euh, cette journée du, du Téléthon a pu aussi, au-delà de ce qu'elle porte pour la recherche pour la, contre les, les, les, ces maladies génétiques, a, a aussi ouvert le regard des Français vis-à-vis -vis du handicap. Alors, le regard des Français et aussi la générosité, car euh, le Téléthon, ce sont d'abord des dons privés, euh, même exclusivement. 86 millions d'euros avaient été récoltés euh, l'an dernier. On espère que cette année, ce sera encore davantage. Mais à côté de cela, que fait l'État pour lui aussi euh, encourager la recherche euh, contre les maladies rares ou aider euh, les personnes qui souffrent de ces maladies Alors euh, d'abord, euh, indirectement, l'État participe aux Téléthon, euh, puisque les dons sont défiscalisés à hauteur 66%, de, so de 66%. C'est donc une, une, une participation de l'État qui n'est pas neutre. Et puis ensuite, bien entendu, il y a eu beaucoup de, de programmes de recherche en matière de santé. Ces programmes se poursuivront et euh, ils ne peuvent être, et je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une complémentarité entre ce que portent euh, les chercheurs euh, qui travaillent dans le cadre euh, du Génopole et ce que porte la recherche française française dans les autres secteurs. Alors vous, vous, vous occupez aussi particulièrement de l'aide aux personnes handicapées. On, on l'entendait dans le journal, le, le, le budget de la sécurité sociale a été définitivement adopté hier soir à l'Assemblée nationale. Est-ce que le budget spécifique en faveur des personnes handicapées, lui, va augmenter Parce qu'on sait que le ministère de la Santé a fixé priorités l'hôpital, la prévention, la lutte contre les déserts médicaux... Qu'en est il de l'aide aux handicapés Là, moi je suis très heureuse que ce budget de la sécurité sociale ait été voté parce que le budget consacré au handicap a augmenté augmente de 730 millions d'euros passe à plus de 14 milliards euh, d'euros sur le budget de la sécurité sociale et va permettre, outre le fait des revalorisations des personnels, va permettre également bon, euh, de mettre en œuvre des actions concrètes, des unités pour autistes, le développement de, euh, ont... de soutien au handicap enfin des actions concrètes. Et je dois dire que pour les budgets pour le handicap, nous avons aussi une grande pa une partie du budget euh, de l'État qui est consacré au handicap à hauteur également de 14 milliards et demi d'euros. Donc, euh, et qui est en augmentation aussi cette année de 800 millions d'euros. Pour en revenir aux, aux maladies rares qui sont donc au cœur de, de, de, du Téléthon, euh, ce que vous demande aujourd'hui ceux qui aident les personnes qui souffrent de ces handicaps dues à, <coughs> à ces maladies, excusez-moi, c'est précisément de les aider eux, de les aider elles, ces personnes. Je cite ce que dit la présidente du Téléthon, « L'aide à domicile pour les personnes en grande dépendance, elle a des spécificités, dit-elle, incomprises et négligées. » Qu'est-ce que l'État apporte comme réponse à cette demande, à ce cri d'alerte même des associations euh, qui, qui aident les, les malades Alors nous avons euh, bien sûr deux types d'aidants, les aidants professionnels et les aidants familiaux. Les aidants professionnels, ceux euh, dont vous me parlez, euh, sont effectivement euh, des personnes... Euh, nous avons des difficultés, des difficultés de recrutement Pourquoi dans ces métiers, parce que ce sont des métiers euh, complexes, euh, quelquefois euh, difficiles. Euh, quelquefois peut-être insuffisamment rémunérés. Donc, il est envisagé de poursuivre l'augmentation de la rémunération de ces métiers. Puisque Vous pouvez être un petit peu plus précis. Si nous est -à passerons à 23 euros de l'heure euh, en 2023 pour euh, les personnes pour les services d'aide à domicile. Nous allons également travailler sur un, un, un service autonomie qui va regrouper différents types de services. Il y aura des heures des, des rémunérations complémentaires pour des actes complexes ou chez des personnes nécessitant des, des soins plus complexes. Donc euh, toute une série de mesures euh, sont mises en œuvre pour améliorer la rémunération de ces personnes. Et puis à côté, je crois qu'il faut que nous améliorions la formation. Euh, et également euh, le mode de travail, la structuration du travail de ces personnes, mais ça c'est les, les, les aidants professionnels eux-mêmes qui doivent travailler, je crois, à cette structuration du travail, parce que ce sont des heures hachées dans la journée et euh, une difficulté euh, d'organisation du travail. Donc vous pensez que c'est avant tout une affaire de rémunération L'État est prêt à mettre sa part pour rendre ces métiers plus attractifs qu'ils ne le sont aujourd'hui, puisque, encore une fois, on manque de personnel et, et parfois ce sont les familles elles-mêmes qui se retrouvent à devoir s'occuper euh, de malades qui ont de, de gros handicaps. Alors oui, améliorer euh, le statut et améliorer la rémunération et les conditions de travail des euh, aidants professionnels et également tenir compte des aidants familiaux. Et là, il y avait un plan pour les aidants qui a été, euh, qui se termine euh, en 2022. Et avec Jean-Christophe Combes, nous avons relancé, nous allons relancer une stratégie pour les aidants, qui consiste, afin, qui consiste à améliorer le, la conciliation entre le travail et euh, euh, le, la présence à domicile, qui consiste aussi à améliorer les conditions pour le répit de ces aidants, c'est-à-dire qu'ils se reposent. Euh, Qu'ils puissent euh, voilà euh, prendre des moments. Euh, C'est ce où que vous se... demande précisément euh, la FM, par exemple, serait... voilà. d'aider ces aidants, si je puis me permettre cette expression. Voilà où ils se... puissent se régénérer, et puis également de faire en sorte que l'inclusion scolaire, l'inclusion dans les crèches, l'inclusion dans les centres de loisirs des enfants euh, en situation de handicap permettent mmh. à ces aidants familiaux et eh bien de pouvoir euh, avoir une activité professionnelle ou une activité personnelle qui leur permet. Euh, ben voilà, tout simplement de d'aider dans de meilleures conditions. Alors ce, ce Téléthon 2022, euh, il coïncide aussi avec la journée internationale des personnes handicapées. C'est aujourd'hui, ce 3 décembre. En France, on estime à, à 12 millions au, au total euh, les personnes qui souffrent de handicaps plus ou moins euh, lourds. Et vous, l'un de vos combats, si j'ose dire, c'est euh, l'inclusion de ces personnes dans le monde du travail. Est-ce que les, les choses bougent On sait que beaucoup d'employeurs euh, rechignent à, à employer euh, des, des, des personnes qui ont des handicaps. Est-ce qu'il euh, y a une évolution Il y a une évolution importante. entre En 2017, nous avions euh, euh, un taux de chômage chez les personnes handicapées à 19%. Aujourd'hui, il est à 13%. Il est encore beaucoup trop élevé par rapport à la population générale, euh, mais euh, nous poursuivons euh, ce travail qui est un travail à faire auprès des employeurs pour leur montrer que euh, embaucher une personne en situation de handicap ne nuit pas à leur entreprise, au contraire, et euh, faire en sorte aussi de donner confiance aux personnes mais, en situation de est handicap. Est-ce que paradoxalement ce qu'on dit euh, sur les métiers en tension, sur les pénuries parfois dans le, dans le recrutement, les pénuries de personnel ça profite indirectement aux personnes handicapées. Aux absolument, personnes handicapées. parce que les, les employeurs et les, les recruteurs ont été contraints d'élargir le, le spectre de leurs recherches et ils ont découvert euh, que, eh bien, chez les personnes en situation de handicap, il y avait des compétences euh, et que, eh bien voilà, avec un peu de formation, eh bien, euh, c'était des, ça devenait des, des, des collaborateurs, des, des collaborateurs absolument efficaces dans les entreprises. Geneviève Dariussec, ministre déléguée aux personnes en situation de handicap, vous accompagnez à votre place le, ce Téléthon 2022 pour cette journée encore sur France 2, 36-37, on le rappelle, c'est la suite de Télématin et la suite donc du Téléthon. Merci, Merci. beaucoup à tous les deux.